Salut Jean de l'internet, j'espère que vous allez bien pour ma part, ça va pas bien du tout les amis je viens de perdre 150 millions sur iPixel. Bon, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo ou quoi, si jamais je les récupère pas. Mais j'ai eu un putain de gros crash et j'ai littéralement tout perdu ma thune. Euh, il me reste 3$ à mon nom comme vous pouvez voir dans ma piggy bank. Il n'y a plus rien dans ma banque, regardez. J'ai tout, tout tout perdu. Je rigole vraiment pas. Hein. Donc, aujourd'hui, les amis, je voulais faire une vidéo euh, plutôt intéressante parce que j'ai récemment découvert un euh, bot qui s'appelle euh, le, le opt euh, Talisman Optimizer et je voulais vous présenter comment il fonctionnait pour pouvoir vous aider et optimiser tous vos talismans. Lorsque euh, vous avez des talismans, vous savez peut-être des fois jamais quoi mettre dessus. Par exemple, soit Ichi, soit Godly, soit Zilus, etc. Ce bot-là va vous dire exactement c'est quoi le meilleur à faire avec les talismans que vous possédez déjà. Donc, tout ce que vous avez à faire, les amis, c'est vous mentionner Talisman euh, Optimizer. Donc, vous le mentionnez. Et il vous envoie un message. Lorsqu'il vous envoie un message, les amis, bienvenue bienvenus sur euh, notre, notre melon Talisman Optimizer. Mettez, avant de commencer, équipez votre armure avant de commencer. Donc, vous allez sur Minecraft et vous occupez, par exemple, votre armure. Là, moi, je veux euh, le faire avec mon full super Ensuite, vous mettez tous vos talismans dans votre inventaire ou dans votre inventory bag. Donc, comme vous voyez, dans mon inventaire et inventory bag, voilà... Euh, attends, euh, le, le truc de Jerry commence dans combien de temps Une heure, une. Heure. On a le temps, on a le temps de faire la vidéo. Ensuite, euh, activez votre API. Donc, si vous n'avez pas activé vos API, vous devez aller dans Settings, API Settings, activer les trois API juste ici. Ensuite, déconnectez-vous des pixels et reconnectez-vous pour synchroniser le tout. Donc, on va se déconnecter, reconnecter pour être sûr de tout synchroniser. Donc, tout est synchronisé, parfait. Maintenant, on a tout simplement à faire. Quel est votre pseudo Minecraft Mon pseudo Minecraft est Icons. Ça prend un peu de temps. Là, il y a deux profils. Donc, euh, nous, on veut, on veut utiliser le profil Lim. Et avec quelle euh, arme voulez-vous utiliser? Euh, quelle arme que je vais utiliser? Donc, moi, je vais le faire pour les, euh, les zélotes, on va dire. On va dire les zélotes. Donc, on va utiliser notre Spicy Midas. Ensuite, est-ce que ton, est-ce que c'est le bon équipement? Donc, on regarde, on vérifie. Donc, Spicy Midas, Godly, oui. Est-ce que c'est bien tout métallisme Oui. Donc, on dit oui. Utilisez-vous une potion de critical avec cette version euh, Oui. On va utiliser critical 3. Euh, quel niveau de critical 3. Okay. Utilisez-vous une potion de force Oui. Euh, quel niveau de... utilisez-vous 5. Euh, voilà. Euh, utilisez-vous une périte Non. Euh, Je n'utilise pas. J'ai détecté une mana dois Je Dois-je la calculer Non. Euh, quel est le mob que vous ciblez euh, On veut les zélotes. Zélotes avec un S. S'il vous plaît, attendez, vos résultats seront envoyés sous peu. Donc là, on va pouvoir examiner nos euh, différentes options. Donc, ça prend à peu près une minute, deux minutes, gros max. Ils font un calcul et ça va nous envoyer un message avec tout ce qu'il faut reforge pour qu'on fasse le plus de dégâts possible. Donc, attendez un instant. 3, 2, 1... Sérieux, là <rire> Normalement, ça m'a pris quelques minutes avant. Là, je sais pas pourquoi ça prend du temps. Peut-être qu'il est full buggé, je sais pas. Donc, euh, je vous reprends lorsque celui-ci est disponible. Euh, ça prend quelques minutes parfois, donc euh, voilà. quoi. Albatard Dès que j'ai arrêté, les calculs sont terminés. La meilleure des meilleures des solutions, ça serait de mettre 3 Ichi common. Donc, mes 3, 3 euh, uh, Ichi... Il faudrait mettre 3 de mes I common en Ichi. Mais 8 uncommon en, en Ichi aussi. Mais 14 euh, rares en Ichi aussi. Mais 4 Epic en Strong. Mes 3 légendaires en Strong. Et ça me donnerait 464... Euh, ça et ça, donc ça dit approximatif devrait infliger 61 000 dégâts, donc on va tester avec ces deux potions là c'est ce qu'on avait dit, donc crit 3 et euh, force 5 donc on va euh, tester et normalement ça doit faire un total de 61 000 comme le jeu nous l'avait indiqué, parce que ça prend en compte tout, tout, tout les enchantes, tous les items donc attendez, il faut juste trouver un petit endermen juste ici, et on fait 63 000 donc on fait encore plus parce que je dois avoir Slayer 6 ou des trucs comme ça. Donc, euh, ça doit faire un, un peu plus de dégâts, mais maintenant, je fais 63 000 de dégâts et tous mes talismans sont reforges, comme il me euh, dit sur le site. Donc, comme vous pouvez voir, strong, strong, strong, strong, strong. Avant, tout ça était itchy, les amis, je faisais seulement 52 000, donc j'ai gagné quand même presque 10 000 de dégâts. Donc, c'est quand même énorme cette technique et c'est un nouveau bot pour améliorer vos talismans. Donc, je vous invite fortement à rejoindre le Discord que j'ai créé avec euh, mes amis pour euh, vous aider... Euh, à créer vos talismans Si vous voulez avoir le bot, il a été créé par notre -Not Melon, euh, qui est un développeur et un joueur aussi sur iPixel. Donc j'ai fait la version française, c'est moi et Florentin59H qui a fait la version française du bot. Il y a peut-être des petites erreurs, des petits trucs qui changent encore, mais on va euh, sûrement les corriger dans le futur. Sur ce, merci à tous d'avoir écouté la vidéo. Sur ce, je sais pas si je vais encore jouer sur Skyblock comme j'ai dit. J'ai vraiment perdu ma, mes coins, je rigolais pas. Il euh, y a eu un crash serveur et j'ai perdu vraiment tous mes coins. Euh, donc je sais pas ce que je vais faire. En vrai, j'ai fait un bug support et comme vous pouvez voir, j'ai vraiment zéro monnaie. J'ai retiré 150 millions il y a 26 minutes et depuis, j'ai pas, j'ai rien eu quoi. J'ai, voilà quoi, voilà quoi. J'ai un peu le seum, Je sais pas si je vais continuer à jouer, mais je vais quand même continuer à gérer. Oui, pardonne-moi, comme vous voyez, il est 1h du matin. Je vais continuer quand même à gérer le Discord et essayer d'aider le plus possible de joueurs. Parce que je vais vous avouer que j'ai quand même beaucoup investi déjà de temps dans le Discord. Et j'ai pas envie de l'arrêter dès maintenant. Donc euh, voilà, je sais pas quest ce qui va se passer avec mon aventure sur, euh, sur le Skyblock. Mais euh, pour l'instant, on continue euh, le plus qu'on peut jusqu'à temps que j'ai une réponse au support. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Plus, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est Icons. Ciao, ciao